Joseph, mesdames et Messieurs, qui c'est ancien PM non le pays d'Haïti, qui c'est ancien ministre des Affaires étrangères euh, sous gouvernement Jovenel Moïse. Après assassinat Jovenel, il était titan Et après, il a remettre le pouvoir à Ariel Henry. et bien, il y a dans ça bouclerait la parole. Alors, nous, pote, quand ça pour tes entendre, pour nous faire entendre comment Guerrier Henry fait Claude Joseph, Estomacé, Claude PT Coquin. Claude Pavle répond à question, jean que Guerrier Henri là la passe à côté, la passe en l'air, en bas, mais elle parle, jamais veux répondre question. Et bien qui sa question, Guerrier Henry Mande Claude Joseph, qui côté le tes signé arrêté qui nommé Ariel PM PIA. En mais Claude Joseph ne répond à la question et il fait une discussion que nous allons inviter à entendre dans la vidéo. Mais, mais pour qui ça, Claude ne répond à la question Pour qui ça, il est obligé de passer à simple question Qui côté qui est signé, arrêté, qui nomme Ariel PMBI. Mais Claude Joseph ne pas décider de répondre à la question et puis il doit chercher tout argument qui est mais il refuse de répondre à la question. Mesdames et Messieurs, nous allons inviter à entendre les détails qui gagnent dans le pays. Et en pile de commentaires t'as fait, en pile de monde t'as dit, mais semble Claude pas innocent dans l'assassinat Jovenel. Donc ce n'est pas nous qui faisons la Comme haïti.com qui dit, mais c'est plutôt des commentaires nou eh ben, que nous t'avons suivre en bas live là. Un bien côté en pile monde, dit, pas comprendre Claude, même ça, va passé comme ça. Est-ce que Claude est innocent dans le Jovenel Est-ce que Claude tout, bon la il Est-ce que Claude tout qui a pris pause et a Ariel à gauche, à droite, dans la radio, côté le passé. Et pourtant, en bas, il y a un bon genre relation avec Ariel. C'est si ça, en pile, mon abdit. Et nous même si la voulez, e, e, e, e, à Haïti, comme nous l'a seulement pour nous porter, il faut attendre, et nous même moi quitter, commenter, pas pour dire, nous, qui ça, ou comprendre, de, eh bien, les comportements de Claude dans l'interview, ça, mesdames et messieurs, zamis, fanatiques, si la Haïti, comme nous allons l'inviter au détail, nous allons inviter au temps de Claude, qui lui-même t'a répondre à la question, Guéry, Henri, mais sauf question, ça, sa, il n'a pas décidé de répondre, et il même pété, de gros discussion non intervieweur. Bonne écoute n'importe. juge là. En tout cas, que... bon bon bon félicitations parce te... que excusez, bon bon félicitations parce que ou quoi dans justice pays malgré bagala c'est conseiller, ça y aussi des bagages aspects extrêmement intéressant a un homme d'état mais quitter simplement moi une question ça pour encore Claude Joseph qui ça qui expliquer ou prend décision unilatérale, c'est une décision unilatérale que ou décider passer à riel tandis que tu as des ministres qui te dit clairement qu'on fait ça, on planifie la question en temps après, on a une question ça. Est-ce que tu as un pour te remettre oui, à riel pouvoir? Si vous posez une question comme ça, c'est-à-dire qu'on posez une question pour que confirmer qu'on te remettre li unilatéralement, d'accord? Justement, c'est un C'est question de non, c'est ça. So, non, ou pas. Si so, vous so, so dites, pour qui ça me démet unilatéralement, ça veut confirmer que je me démet unilatéralement. Nader deal, Nader Dil, oh. Nader joie c'est utile. Oh. oh, oh, regardez, Mon oh. cher, merci. Honnêt, non, honnêtement, non, non, là, là, ma conseille Ma conseille Et je reformule ma question. Selon le ministre Nader, merci. où remettre le pouvoir d'une manière unilatérale, qui ça expliqué explique qu'on vous bah, le pouvoir sans ou pas tant nous avec l'autre ministre, nos résolutions quelconque ou bien nos rencontres. Non, et poser question, hein? non, pas Sous fait ça. Claude, Claude non, unilatéral. Ça, non, non. Claude qu'on that's some manque de gars. No, no, no, no. Non, no, no, ça. no, question? ça pas fait ça. no, non, ça non. non, no, ça, ça, ça, ça, ça, ça non, non, non. Non, non, non, pas non, non, question, non, ça. non, ça no, Non, non, Non, non, no, no, ça, pas non, pas ça. Pas non, non, non, non, no, no, ça non, non, non pas fait ça ça Bon, bon fait. Non, si non est-ce que, que, que d'accord, Claude Joseph? Est-ce que, moi, Joseph. Pour Parce que non, non, non, non, non, non, pas pour moi, pas pour moi. Comment vous refusez okay. Okay. les questions? Claude, pas non, justement. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Merci. Merci. Merci, Merci ça ou, fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je Le reprends. Je reprends. Non, ça c'est clair. Et ça. Claude, c'est un ami. Je ça. Claude, c'est un ami. Je reprends la question. Et puis, est-ce que tu sais ce que j'aime en toi? C'est que tu es calme et j'adore ton sourire. On revient sur la question. Claude. Merci, frère. Claude, Est-ce que tu es présent? Est-ce que vous êtes présent quand je venais là après la moule? Eh non, du tout, du tout pas, du tout. Vous ne pas aller sur les lieux. Qu'il Selon des ministre, d'ailleurs, il y a un communiqué avec eux, il n'y a pas de communication qui a été ensemble avec eux, pas de rencontre qui uh -huh. a été faite, pas de résolution qui a été vous ou décidé unilatéralement pour remettre à réel pouvoir. Qui est-ce qui est motivé pour remettre l'issue consulter okay. Mounsa yo selon déclaration so yo fait quelle belle question okay. allez mmh. merci bravo bravo alors encore l'autre fois camarade ministre l'aimeté ministre a fait étranger moi j'ai de bonne collaboration avec toutes ministres d'accord l'envin premier ministre moi une collaboration avec toutes ministres n'est pas aujourd'hui m finner toute collaboration ça actif avec toutes ministres pour moi et Un beau bon matin, un beau bon soir, craser actif ça, avec des camarades ministres, d'accord Et moi, je pa ne pas avoir l'émission Guerrières et Henri, qui sont des émissions très écoutées, et on connaît son bon journaliste, je ne suis on son bon journaliste, on connaît son bon journaliste, et moi connais également, dans quelle dimension et, et question enquête pour le président Jovenel c'est important pour vous, d'accord Donc, moi, je voulais dire, c'est pas là à soi Dit que Ariel n'a pas arrêté, etc. Non, c'est faux. Mais Claude Joseph, qui compte aussi arrêter ça? Qui compte aussi? Kaye président ou bien la primature? Non, est-ce que. Je pose une question, et Guerrier. Comme journaliste, avisé, Oui ou non? Est-ce que tu es arrêté, qui t'es sorti, qui t'es gagné Ariel désigné comme Premier ministre, oui ou non? Ou dis et ma cité? ou tes siens. non, non, Est-ce que tu es Est-ce que es Est-ce que capable de... répondre non, que Est-ce que est Est-ce que, que... tu est est est est eh es et... Est-ce que tu Est-ce Est-ce Ariel Henry, comme premier ministre, oui ou Jusqu'à preuve du contraire, la presse, pour que j'aime gagner, arrêtez ça, n'amène. Et comme vous confirmez, je vous dis, ah. okay. comme on confirme que, comme vous confirmez que arrêtez ça, en seconde. Mais qui t'aime, qui t'aime fini? Oui, qui t'aime, qui t'aime fini, ok. Mais comme vous dites, écoute... T'as l'heure, t'as l'heure, Claude. Claude Joseph. Moi-même. T'as moi, le bon tout le temps. D'ailleurs, j'aime ta voix, honnêtement. Et, comme on comme dit par exemple, on a essayé d'arrêter, mais question pas maintenant. Qui coûte aussi arrêter? Quel président ou bien en primature? On a à pour une question maintenant d'abord. Non, je réponds déjà, je que... pas pa au courant. Je ne suis pas au courant. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'ampliation et l'arrêté. Un arrêté a bel et bien été publié. Et où est l'arrêté y écoutez-moi, écoutez-moi. Avec les signatures de tous les ministres. Qui côté aussi a arrêté ça? Est-ce que c'est dans Écoute, cas non, le président? Non, non, Ce pas, pas la question qu'il faut poser comme journaliste. Non, non, non. non, non. Tu es un journaliste à viser. Ce n'est pas la question qu'il faut poser. Professeur, professeur, la, en, demi la, en demi seconde. La question qu'il faut poser. Pourquoi on, on, on met ses journalistes non, avec non, diplomatie non, à débat différent? Le, le journaliste avec diplomatie à débat différent. Écoute, non, parce que, parce que là, c'est dit ou Et jusqu'à après la mort, Jovenel Moïse, mon papa accepté qu'au moins, le président Jovenel Moïse ait fait usage de faux et utilisé notre signature et, et, et contre nous. Non? PM, on se le bagarre, que Ou dit que. Je ne suis pas au courant, malheureusement. Mais vous, vous venez de dire, PM, que vous avez signé l'arrêté. Ou dit-il? Moi-même, j'aimerais savoir qui compte au ciel. Est-ce que c'est un Primatio ou bien, président Non, je te dis, ce n'est pas la question qu'il faut poser. Ce n'est pas la bonne question. Okay. Et, bon, et, désolé et, de, désolé et, de poser la mauvaise question, mon ami frère. Non, ce n'est pas la bonne question. désolé bonne de poser question. la mauvaise question. Est-ce que arrêtez non, ça, non, qui compte au ciel Est-ce que c'est un Primatio? ou bien Moi, j'ai signé l'arrêté. Et tous les, ministres, tous les ministres de Jovenel Moïse ont signé l'arrêté. Parce que tous les ministres, pour confirmation, je te dis, tous les ministres de Jovenel Moïse ont signé l'arrêté nommant Ariel Henry comme premier bon ministre. Écoutez, c'est moi qui suis l'adversaire farouche d'Ariel Henry, mais je dois être véridique. C'est pas parce que moi pas, moi adversaire Ariel Henry pour ma menti. Politique là qu'a fait ton autre genre. Politique qu'a fait avec vérité. Ariel Henry a été désigné bel et bien par le président Jovenel Moïse. N'est-ce pas? Ce pas parce que m'a critiqué Ariel Henry comme un nul là, comme quelqu'un qui est décrié, illégitime et impopulaire, comme quelqu'un qui dépend totalement de l'international, qui fait que, pour m'a non. Ariel Henry a été bel et bien désigné Premier ministre par le président Jovenel Moïse. Et nous, ministres de Jovenel Moïse, avons signé l'arrêté. Maintenant, Ariel Henry n'a pas été installé par le président Jovenel Moïse. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Et c'est là que l'argument de notre camarade euh, euh, comment il s'appelle, notre camarade Nader, c'est là que la, son argument a toute sa valeur. Parce que, évidemment, le premier ministre désigné n'a pas été, ou bien le pot installé. D'accord Donc c'est là argument de langue de valeur c'est pas parce que l'arrêté n'a pas été signé oui donc il faut que nous même si la bataille contre tout le monde politique est capable fait propre et c'est ça et d'y a montré à qu'on peut faire la politique autrement sans en, en tout cas c'est malheureux que c'est malheureux que ou pas dit qui, parce que habituellement l'on arrêté à si un conseil des ministres ici c'est ce qu'on saume qu connaît un conseil des ministres qu'on oui. a comme alors, il alors, que ça a président. Excusez-moi. Comment pour que ça, a sa président? Sauf le bon de ces informations. le bon de sur Non, ça. une seule, tu as besoin qu de qui compte non, aussi. Est-ce est Est que c'est est le primatio ou bien c'est le président? C'est ça, ma ba Merci, ba c est, c est merci, de de merci de répondre. Merci okay, okay. de répondre. Mm -hmm. okay. c'est ça, ma jo. C'est exactement vous avez signé. Oui, mais OK. On fait une question. t'aime répondre, c'est Avec plaisir, avec plaisir. Si je parce que moi, oui, et probablement, et pas même non? Gagne une tentative pour induire la population en erreur pour une clarification. Merci d'appeler. Merci d'appeler. Merci d'appeler. Okay. Merci d'appeler. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Maintenant, qui ça? On va discuter en conseil des ministres et que tous les ministres sont d'accord. Pas bah, ouais? vrai? Et puis, arrêtez de voir le passé dans le carré de chaque ministre. D'accord? Vous voyez le passé dans le carré de chaque ministre. Par exemple, moi, je vais faut que en dernier. D'accord euh, Premier ministre, lycéen, euh, l'autre ministre aussi, indépendamment de côte situé géographiquement, il doit s'y etc. Mais il n'est pas forcément, c'est tout de suite, après conseil des ministres, aussi sien. doit s'y y dans bureau, parce y a un secrétaire qui pote le D'accord? et guerrier. Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc euh, c'est pour me répondre avec questions, pour me tirer de doute. Moi-même, okay, président, très bien, très bien. En, en tout cas, utiliser signature. Mmh pour te faire usage de faux, mm -hmm. pour te faire, moi-même, moi arrêter Arrêté, d'accord okay. Et tous les ministres, c'est pas moi-même, seul qui ai signé. OK, pas, pas un problème, pas de problème, nous, nous, nous prenons le de ça. Ça. De Mais là, là, là, mm, avait signé. Président, président, et euh, quand même, tu es planifié pour pouvoir capable à Ariel Henry, le, le président Oudy, président ou dit, président Signor Arrêté, hein? bon, mais espérons le jeune original, là, quand même, signature. Et où, où dit que le président est sien et euh, est-ce que le président est l'autre de date probable pour l'installation Ariel Henry dans la dernière non, conversation? Je vous ai dit qu'il je, je il faut pas travestir ce que. Bon, je vous ai dit, euh, cher ami Guerrier, que tous Les ministres. Non, non, je finis sur ça, ça, oui. Non, maintenant je parle de l'installation. Je parle de l'installation. Est-ce okay. que, est que le président est d'où euh, Mon cher Claude, mais qui date n'a pas installé Est-ce que le président est en train de Non, non, non, malheureusement. Donc... Ma, malheureusement nous n'avons pas eu cette euh, conversation. Et de cool. fait, Ariel Henry peut coinstaller, D'accord Ariel Henry peut coinstaller. Qui, qui date, monsieur, okay. monsieur okay. pour être installé mais, Ou pas d'information sur ça Mon cher, ça connais. Moi, ça moi connaît. C'est que malheureusement, et c'est ça, et m'a regardé au niveau de rapport FBI, là. Euh, pas FBI, en tout cas, dernière conférence, euh, qui est aux États-Unis sur euh, Moon monde qui impliqué dans l'assassinat. Moi, pense que, sur la question, enquête là, douée, euh, et Et depuis le fin de répondre, je pense que, il y a un pile de lumière qui a fait sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour qui ça? Plan passé de kidnapping, bien Pour qui ça plan passé de kidnapping à assassinat? Pour qui ça plan passé de kidnapping à assassinat on joue en vain, faire. Donc on joue avant assassinat. Mais pour qui ça surtout passé de kidnapping à assassinat on joue après président Jovenel Moïse a publié ont arrêté pour le désigner Ariel Henry comme premier ministre. Qui, qui date a été arrêté à publier Claude Joseph Le 5, le 5. Le, le, le 5, 5, le 5, 5. lundi 5. Ouais. lundi, lundi 5. OK, qui date Ariel pour te prêter pour te prêter ses mains pour t'installer. Bon, ça m m vraiment pas, de Mais bon, sauf que et ça dit que et, Ariel Henri lui-même était lui reporté date de gagné pour lui euh, installer. Vous confirmez soudia Moi même, moi pas non, vous confirmez Ariel Henry a décidé de reporter la date là. Alors, moi, je dis, mais qui ça me tente? Parce que, à ce niveau, pas oublier que, alors, il y a qui qui est important et guerrier, c'est que moi-même, je suis disponible et je souhaite livrer tout parce que, et n'importe qui est venu Moïse, il faut attendre que j'ai juge d'instruction a Et c'est important. Si vous avez des choses pour dire, mettez-vous disponible à la justice. ou moi-même, moi voyager pendant deux fois. moi voyager pendant deux fois. Je que le juge a besoin, je écouter le voyage pour me mettre mettez disponible avec la justice. Il y a une bonne bon histoire. Est-ce que vous avez jour je à la justice? Je ne connais si pas ce juge-là, tu es autre frère. Je pense que le juge-là c'est dans le parquet en Balde moi je joue ça à me baler me descend n'importe quel grand bonnet l'aime à monter ces jours que policiers ont t'as qu'un petit problème dans la rue là moi je l'aime à vivre sous nazon y aura les armes sous nous les armes cas au dessus y aura les armes sous nous fort heureusement avec des policiers qui c'est qui euh, c'est des policiers qui vraiment édim euh, donc euh, euh, pour une autre raison pour une raison l'autre policier ont l'a fait petit parler monsieur qui nous non Yobarie encore, rien, qu'on de retourner dans le même côté nous pour un buscade là. Et puis, monsieur dit mon conseil que, « Ah, mais jamais là pas là, nous ne pouvons pas le code juge là encore. » Parce que nous avons retourné le code juge là autrefois, parce que nous venons de côté de Moi, je dis, monsieur, même si c'est sous moto je vais monter à le code juge là. Parce que pour moi, même c'est extrêmement important, comme ancien premier ministre, même si ça est un premier ministre en fonction de l'autre qui désigne tout matériel, moi, je dis, je le côté juge-là, il est important pour moi. Moi, je suis arrivé en bas, en pile, en pile, en pile de difficulté. Là, ça accompagné avec, avec M. Fritz Canton que moi, vraiment, et honneur, et vraiment, en pile, en pile, euh, et, et, et, et bravo, moi, accompagné à Canton, Kapsoui, kote, M. Fritz O'Canton, etc., bon côté, monsieur. Tombé cour, il fait bac et puis nous fait Monsieur vini sur nous parce que c'est extrêmement difficile. Nous à qu'au juge là. Effectivement, là nous à qu'au juge là, juge là était là, juge là capitaine. Là nous juge juge là.